Comment financer rapidement mes projets professionnels Comme vous le savez, développer son activité professionnelle nécessite beaucoup d'investissements matériels, comme réaliser des travaux, acheter du matériel ou même acheter un véhicule professionnel. Disposer de liquidités rapidement peut être décisif pour saisir une opportunité ou répondre à la demande d'un client. Je suis Naïma, responsable du marché des professionnels chez Société Générale. Aujourd'hui, je suis ravie de répondre à vos questions concernant les financements rapides de vos projets professionnels. Je dois remplacer une machine qui vient de me lâcher. Est-ce que je peux compter sur Société Générale Bien entendu, nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets. Le premier réflexe, c'est de contacter votre conseiller clientèle. Il va pouvoir vous indiquer de quelle enveloppe vous pouvez disposer en fonction de votre activité, de votre chiffre d'affaires et même de votre ancienneté chez nous. Il vous indiquera également la solution de financement la plus adaptée à votre situation. Quelle solution de financement rapide proposez-vous Pour un investissement corporel, comme du matériel, des travaux ou même un véhicule professionnel, nous vous proposons le crédit Jet Pro jusqu'à 50 000 euros. En combien de temps peut-on avoir les fonds avec le Crédit Jet Pro, vous recevez une réponse à votre demande sous 24 heures ouvrées si votre dossier est complet. Nous avons besoin de justificatifs d'investissement comme des devis ou des factures, le dernier bilan ou bien l'imprimé 2035 pour les professions libérales et le dernier avis d'imposition. À la réception de l'ensemble des justificatifs, les fonds sont versés sur votre compte ou celui de votre fournisseur sous 48 heures ouvrées. J'ai entendu parler du crédit préaccordé. De quoi s'agit-il Le crédit préaccordé fonctionne comme une enveloppe de financement. Il est proposé aux clients professionnels, ceux que nous connaissons bien et dont la capacité d'endettement permet de rembourser un prêt. Son montant est personnalisé principalement selon l'activité de votre compte de 3 000 euros à 150 000 euros pour un investissement corporel. Si vous êtes éligible, un accord immédiat vous est donné par votre conseiller ou directement depuis votre espace pro en ligne et vous pouvez réaliser quelques jours plus tard votre investissement. Je ne peux pas me déplacer en agence, puis-je faire une demande en ligne Pas de panique, si vous êtes éligible au crédit préaccordé, vous pouvez réaliser une demande directement depuis votre accès banque à distance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer en agence. Si vous avez besoin d'aide, un conseiller à distance peut vous accompagner dans votre démarche. Les contrats vous sont adressés sous 72 heures ouvrées après votre demande. Comment financer la création de mon site internet Si vous y êtes éligible, Société Générale vous propose une solution de financement préaccordée, adaptée aux investissements immatériels. Ce financement peut aller de 3 000 à 50 000 euros sans facture à présenter. Ils peuvent financer le développement de votre site internet, d'une formation, l'achat de logiciels, ou même les frais de recrutement d'un salarié. Ai-je intérêt à assurer mon financement professionnel Oui, vous y avez tout intérêt. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez être impacté par des problèmes de santé qui vous rendent indisponible pour assurer la bonne continuité de votre activité et le remboursement de vos crédits. Si cela se produit, l'assurance de votre prêt couvre son remboursement et vous gagnez en sérénité. Une assurance emprunteur est donc proposée pour les solutions JetPro et les financements préaccordés. Merci de votre attention, ça a été un plaisir de vous parler de nos différentes solutions de financement rapide de vos projets professionnels. N'hésitez pas à venir à la rencontre de nos experts en agence ou depuis votre espace Pro en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à d'autres questions. À très bientôt